J'ai fait faire une carte pour le jeu de cartes parce que, comme je vous ai dit, j'ai pris un gros palier et dans l'une dans des contreparties, il y avait « Tu peux avoir ton personnage dans le jeu ». Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour parler d'un jeu de société. Alors, c'est pas un placement de produit ou quoi que ce soit, c'est un jeu de société auquel j'ai contribué parce qu'il y avait une campagne de financement Ulule. Et donc, bah, j'ai participé d'un certain montant et euh, j'ai reçu le jeu. Donc, je vais vous en parler un peu, comment ça s'est passé, euh, les contreparties, etc. Donc le jeu c'est reflet d'acide, à la base c'est une saga mp3 audio qui a pas mal de temps, je sais pas ça fait combien de temps qu'elle existe, je dirais au moins une dizaine d'années minimum, c'est peut-être 10-15 ans, voire peut-être même plus, non, 10-15 ans on va dire, et donc ils ont sorti un jeu de plateau sur leur, sur leur univers. Donc là vous avez un peu bah, le plateau de jeu, vous avez la boîte, l'intérieur, les différents cartons, je n'ai pas encore tout enlevé, je vais vous montrer les goodies que j'ai eu avec, parce que comme j'avais pris un, un palier assez haut, euh, J'ai eu pas mal de, de contreparties, donc je vais vous les montrer vite fait, mais c'est pas le principal de la vidéo. Donc, c'est un jeu de plateau. Ce qui y a de particulier et qui est rigolo, c'est qu'on peut jouer en coop ou en mode. Alors, comment ils ont appelé ça Donc, il y a plusieurs manuels de règles, donc le manuel de référence, euh, le mode coopération, voilà, c'est ça. Ça, vous jouez ensemble contre. Euh, bah, pas contre personne, mais en gros, il y a un monstre qui se déplace sur le jeu de plateau, et ton but, c'est d'arriver à la fin avant qu'il vous rattrape. Donc, c'est vous êtes ensemble contre un ennemi commun qui est joué par le maître du jeu ou par l'un d'entre vous. Et après il y a le mode compétition, alors là c'est chacun pour soi, et euh, bah, débrouillez-vous. Alors ce jeu de plateau, je pensais que je l'ai testé pour la première fois euh, J'ai dû le tester, oula, oh PAX 2014 ou 2015, enfin je sais plus en quelle année je l'ai testé pour la non PAX 2014 il n'y était pas, mais euh, je l'ai testé il y a peut-être environ 5 ans. Et euh, il était en bêta test dans des, euh, dans des salons, donc euh, je l'avais testé et j'avais trouvé vraiment le jeu sympa. Je connaissais déjà l'univers, donc euh, ça m'était familier au niveau des personnages, au niveau bah, des... En fait, vous avez euh, plein de personnages, hop, je vais vous montrer, plein de cartes personnages que vous pouvez jouer. Donc euh, voilà, et quand vous connaissez un peu l'univers, bah, vous... il y en a beaucoup que vous connaissez. Moi, il manque un épisode à regarder pour euh, tous les avoir écoutés, parce que c'est des épisodes audio, mais le dernier, il dure, je sais plus... Euh... <rire> je ne sais plus combien il dure d'heures, mais c'est un truc de fou furieux. le dernier épisode. Donc euh, voilà, c'est que des personnages que vous pouvez avoir déjà croisés dans la série. Il y a beaucoup de, de jeux de mots et je vous invite à écouter un épisode, au moins juste le début. Vous verrez, c'est comme de la poésie, vraiment. C'est vraiment de la poésie au niveau de, de la diction. Et euh, c'est une personne, en fait, qui fait toutes les voix de tous les personnages et qui euh, modifie sa voix ou qui met un modulateur de voix dessus. Donc euh, vraiment, c'est super sympa et je remercie euh, JBX pour ce pour la saga MP3, mais aussi pour ce jeu de plateau. Donc euh, au niveau des goodies, vite fait on va faire le tour. Hop. Donc qu'est-ce qu'on a Là on a un autocollant, il y a plusieurs cartes postales euh, qui sont là, donc je vais vous les montrer parce que les illustrations sont très jolies. Donc euh, au niveau des dessins, je n'ai pas le dixième de ce talent, mais c'est pas grave. Donc voilà, des, des illustrations sympas sous format carte postale. Euh, un format un peu plus petit de l'illustration qu'elle a, et qu'il a euh, dédicacé lui-même. Euh, ensuite un poster, bon je ne vais pas l'ouvrir, ça va faire très grand mais vous voyez c'est le même poster qu'ici mais en format bah, beaucoup, beaucoup plus grand, ça c'est un carte du poster. Euh, une carte postale que j'ai oublié de vous montrer je crois, je crois que je ne vais pas montrer celle-ci. Et après sinon au niveau du a à l'intérieur, il y avait pins, euh, stylos, jeux de cartes où ils ont personnalisé les cartes à l'intérieur mais je ne vais pas l'ouvrir. Et après euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans le lot que j'ai pris, il y avait pas mal de choses, c'était un gros palier, il y avait t-shirts, euh, une nappe, alors ça c'est les nappes qui sont souvent utilisées pour les jeux de plateau Parce que comme il y a, comment dire, il y a beaucoup de, de gemmes, vous voyez il y a des petits trucs C'est vraiment des toutes petites gemmes en, en plastique qui sont dans des sachets plastiques Donc pour ne pas les perdre souvent il y a des nappes sur, sur les tables comme ça Au moins si tu perds des trucs, genre quand tu enlèves la nappe tu vois qu'il reste des choses Alors sinon ça se coince au milieu de la table, enfin dans les petites rainures où ça peut tomber par terre Voilà, donc euh, qu'est-ce que j'ai pas abordé, ah oui il y a aussi une sacoche donc voilà, une sacoche euh, sympathique. Je ne sais pas, je ne pense pas qu'on puisse transporter le jeu dedans, mais je regarderai, on ne sait jamais. Peut-être c'est fait pour ça. Donc euh, je regarderai, je regarderai. Donc au niveau de la boîte, on a quoi à l'intérieur D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo ça vous plaît. Hein. Je ne vais pas participer à des crowdfunding toutes les semaines, mais euh, j'avais envie de vous partager ce jeu et peut-être donner à l'envie à l'un d'entre vous de, de l'acheter et pourquoi pas, ou soit de connaître des gens qui l'ont pour y jouer, parce que c'est vraiment un jeu super sympa. Donc vous avez les pions au niveau des personnages qui sont comme ceci, alors je ne vais pas pouvoir vous expliquer les règles, parce que les règles ça fait longtemps que je ai pas joué, ça doit faire deux ans au moins que je ai pas joué, et après il faut les, faut les repratiquer. Ce n'est pas un jeu, je pense, accessible à tous dès le début, mais il faut s'habituer. Une fois que tu es habitué au jeu, ça va, mais euh, il faut un petit temps d'adaptation. Je n'ai pas d'exemple, Ouais, si un peu comme les jeux de plateau style Cyclades, s'il y en a qui connaissent, c'est un peu dans le même principe. Il faut bien que tu les règles et après une fois que tu les as, ça roule tout seul. Donc euh, vous avez des dés de différentes couleurs parce qu'ils ont euh, différentes euh, propriétés. Euh, les gemmes de couleur, vous avez 5 euh, bah, couleurs, euh, rose, violet, euh, orange, vert, bleu et rouge. Et euh, ensuite, euh, bah, pas mal de cartes que je n'ai pas encore ouvertes. Euh, bah, C'est un peu des cartes euh, comme, sont, comme elles sont marquées là. Il y a les héros, les loot, les reliques et les imprévus. Et donc, au niveau des héros, euh, il y en a pas mal. Il y a eu des héros bonus, parce que comme on a atteint certains paliers, on a fait euh, 600% sur, le, euh, comment dire, sur les paliers c'est énorme, 100%. on a euh, bah, 8 cartes qui sont dans des plastiques ultra bien protégés, donc euh, voilà, c'est des cartes bonus en héros qui ont été sorties, qui n'étaient peut-être pas prévues à la base, mais qui euh, le sont. Et dans le palier, dans la contrepartie, c'est peut-être ce que vous avez vu sur Instagram, si vous ne suivez pas sur Instagram, vous pouvez y aller, c'est euh, Lucas.brasier, je crois. Il euh, y a une carte, j'ai fait faire une carte pour le jeu de cartes, parce que, comme je vous ai dit, j'ai pris un gros palier et dans l'une dans des contreparties, il y avait « tu peux avoir ton personnage dans le jeu ». Donc, je trouvais ça complètement fou. Et comme c'était une saga que je suis depuis plusieurs années, un peu comme une série d'enfance, genre, je sais pas, quand vous étiez enfant, vous avez peut-être suivi des youtubeurs ou des personnes. Bah Moi, je suivais aussi des youtubeurs, mais je suivais aussi cette web série. Et je me suis dit « waouh, wow, la possibilité d'avoir ton personnage dans le jeu de société !» Mais c'est un truc de fou furieux. Donc, j'ai fait, dès que le, la campagne a été lancée, j'ai pris la contrepartie et dans les 5 minutes qui ont suivi, il y avait 5 lots je crois pour cette contrepartie, euh, tout a été épuisé, donc vraiment. Donc voilà, bon, pour la carte personnage, je vous la remontre un peu. Euh, je vais vous expliquer aussi l'histoire de cette carte personnage, parce qu'elle a, a une histoire. Euh, déjà, au niveau de la date, au niveau du personnage, bon, j'avais décidé, de l'appeler Luxas, c'est le pseudo que j'utilise pour les jeux vidéo, donc je me suis dit bah, je vais créer un personnage à mon image, donc je vais l'appeler Luxas. C'est pour ça que normalement il est censé me ressembler, il me ressemble pas mal par rapport à une photo que j'avais euh, j'avais donnée, donc j'avais donné cette photo euh, il y a longtemps, c'était en comme je vous ai dit, hein, ça date de 2018 le projet, donc euh, je sais pas si on la voit bien la photo. Bon, si vous la voyez pas trop, euh, vous pouvez la regarder. Elle est dans les, euh, si vous allez sur la chaîne YouTube, l'endroit où il y a les sondages, vous scrollez vers le bas, j'en ai déjà parlé il y a peut-être un an et demi où j'avais teasé le projet. Et à peu près un an et demi plus tard, bah, ça sort. Euh, donc, c'est un personnage de type humain, bon, il y a bon et mal. Et oui, il, oui, la particularité de la création du personnage, euh, en fait, il fallait choisir quel style vestimentaire tu voulais, quel objet tu voulais dans la main pour te représenter. Et donc, euh, <coughs> moi, je me suis dit, bah, et tu tires aussi les caractéristiques. Par exemple, vous voyez, il a 2 d'attaque, 5, je crois que c'est perception, le orange, et après, il a 3 partout. Donc, les valeurs sont entre 1 et 6, donc il a 1 de moins d'attaque et... Euh, 2 de plus en deux de plus en il est moyen euh, moyen à côté euh, donc il a des effets et des points de vie donc quatre points de vie et piocher un loot ou révéler un jeton mystère donc ça c'est des effets qui il faut lire les règles du jeu pour les comprendre bien sûr je de tête là je peux pas vous dire ce que ça refait je me souviens pas exactement de chaque attribut mais je vais peut-être j'en ferai deux parties en live on verra dites-moi si ça vous intéresse ça peut être très très drôle euh, donc au niveau de la création du personnage pour y revenir donc j'avais dit bah, humain normal bon euh, j'avais pris la photo et j'avais dit, bah, si il peut sembler, ça peut être cool. Je voulais bien être dans, dans l'univers avec tous les, les personnages, etc. Et euh, la description en bas, c'est, il se présente, il s'appelle Luxas, il voudrait bien devenir badass, mais hélas, ses, son, ses chants sont désenchantes, autant ses ennemis que ses coéquipiers. Parce que, je lui ai dit, je vais faire un personnage... Euh, <coughs> comment dire Je vais faire un personnage qui fait que des références musicales. Et c'est un truc que je faisais, euh, c'était il y a 2-3 ans. Genre en fait, à chaque fois que les gens parlaient en général, dans ma tête, j'ai des références musicales qui venaient. Mais je les disais pas à haute voix, mais tu vois, genre, il euh, y a des gens parfois ils disent des mots et ça te fait penser à une chanson. Mais ça me le faisait vraiment beaucoup. Et donc je t'ai dit, bah, je vais faire un personnage, mais qui est caricaturé un peu à l'extrême de ça. Et euh, c'est un peu un mélange du Le Bard dans la et Obélix, si vous voyez, dans le personnage, c'est vraiment... Genre ce personnage, quand je l'ai créé, je me suis dit, c'est un personnage, dès que ses coéquipiers parlent et disent un mot qui lui fait penser à une chanson, il se met à la chanter et ça fait chier ses coéquipiers ses adversaires. Donc... Euh, c'est pas un effet kiffé, mais c'est dans l'histoire du personnage que je voulais lui créer. Donc j'ai créé le personnage, euh, par exemple, euh, quand il a dit euh, quelle couleur de vêtement vous voulez, j'ai mis en rouge et noir, Après ça sur YouTube, vous écouterez la musique, c'est une vieille musique. Donc vraiment, j'ai tout justifié à chaque fois, euh, comment sont les yeux, euh, il a les yeux revolver, enfin, il n'y a que des références musicales, j ai, j ai, euh, la couleur des cheveux, je ne sais pas, j'ai mis noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir, enfin, il n'y a que des références musicales dans le document que je lui avais donné pour rendre le personnage. Donc il a réalisé le personnage que je trouve... Euh, Magnifique, genre au niveau du dessin, je n'ai pas le dixième de ce talent au niveau dessin, mais vraiment la carte est, est sublime. Et après au niveau de la description, la petite description que je vous ai lu en bas, il se présente, il s'appelle Luxas. Au départ j'ai mis je me présente, je m'appelle Luxas pour faire référence à le chanteur de Balavoine. Et euh, du coup il a mis à la troisième personne, ça fait il se présente, il s'appelle Luxas. Et il dit euh, normalement c'est je voudrais bien réussir ma vie, être aimé. j'ai mis il voudrait bien devenir badass. Et après il a fait des rimes avec le mais hélas. Donc il y a des, euh, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est des allitérations pour Luxas, Badass, Hélas. Et après c'est ses chansons désenchantent autant ses amis que ses coéquipiers. Donc voilà. C'est donc, une carte personnage héros. Et euh, c'est un personnage qui est donc jouable dans le jeu. Et euh, alors là, par contre, euh, petit disclaimer quand même. Euh, c'est pas. Il n'y a aucun entre guillemets.. Euh, mérite sur le fait que j'ai mon personnage dans le jeu de société. C'est pas wow, je me suis fait contacter par le créateur du jeu pour qu'il puisse utiliser mon image pour, faire, pour me mettre dans le jeu de société. Non, pas du tout là-dessus, je n'ai pas, pas atteint ce stade-là. C'est vraiment j'ai participé à un projet que j'ai soutenu et dans lequel je croyais. La contrepartie, avec le montant que j'ai donné, a fait que j'ai eu le droit d'avoir mon personnage dans le jeu. Mais ce pas dans le style « je me suis fait contacter pour que mon personnage soit dedans », etc. Donc euh, voilà, là-dessus, euh, je vous dis, c'est pas pas ouais, « regardez, ils ont fait mon personnage ». Non, c'était entre guillemets « si tu payes tant, tu peux avoir ton personnage dedans et tu soutiens le projet ». Donc euh, j'ai voulu soutenir le projet. Donc voilà, donc, euh, si jamais vous connaissez des gens qui ont ce jeu, Reflet d'acide, le jeu de plateau, ou même si vous allez parfois dans des grandes villes, euh, quand ça sera ouvert, il y a des cafés qui proposent des cafés jeux de société, où il y a pas mal de jeux de société dedans et tout, ben, si vous jouez à ce jeu de société, vous avez forcément ce personnage que j'ai créé qui est disponible dans vos boîtes. Et ça, je trouve ça fou. Il y avait des contreparties où tu pouvais l'avoir qu'en un, qu un exemplaire pour toi et des contreparties où tu peux l'avoir en plusieurs. Bien sûr, c'est plus cher, etc. Mais vraiment, je, je trouve ça fou d'avoir le personnage. En fait, c'est d'avoir contribué à la, con, à la conception d'un jeu de société. Alors pas la conception d'un jeu de société, mais tu vois de mettre un petit élément, une petite touche personnelle dans, dans le jeu de société. Donc voilà, donc euh, complètement fou. Donc si jamais un jour vous y jouez, n'hésitez pas à me taguer sur, sur Insta, en Story, etc. Ou si vous voyez quelqu'un qui a le jeu de société. Euh, comme je vous ai dit, il y a eu à peu près euh, 4000 boîtes qui ont été éditées, enfin 4000 boîtes qui ont été distribuées pour les personnes qui ont pris les contreparties. Et il y a peut-être quelques centaines de boîtes en plus, je sais pas. Là c'est vraiment moi qui suppose, mais euh, ils ont fait des boîtes en rab, ça je sais, mais je sais plus la proportion. Donc si jamais il y en a qui sont intéressés, c'est un jeu qui est disponible sur internet euh, ou qui sera bientôt disponible sur internet, donc n'hésitez pas à aller checker. Et si vous connaissez des gens qui l'ont, bah, n'hésitez pas à jouer, vous avez euh, plein plein plein de, de cartes héros et peut-être que vous tomberez euh, sur les personnages, parce que vous jouez plusieurs héros à la fois chaque fois, vous tomberez peut-être sur la carte personnage euh, Luxas. D'ailleurs, s'il y en a qui sont venus sur cette vidéo parce qu'ils cherchaient euh, peut-être les personnages, il y en a à peu près 5 ou 6 en tout des personnages qui ont été euh, rajoutés par des contributeurs, bah bonjour à tous et euh, voilà je vous souhaite à tous de bonnes aventures sur le jeu de plateau reflet d'acide j'espère que ça vous plaira et euh, moi j'ai très hâte d'y jouer à titre personnel donc si ça vous intéresse d'avoir un jour une vidéo dessus ou euh, un live ou quelque chose à faire bah n'hésitez pas à me le dire je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée travaillez bien et on se retrouve demain ciao tout le monde